C'est pas des cours, c'est pas du, du tout, on est la posée entre nous. On partage simplement notre point de vue et si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, c'est pas grave, ça nous arrive aussi entre nous. Il paraît que ça flatte là le groupe de Youtube, pensez à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et il y a des commentaires si vous voulez ajouter des choses. Pensez également à vous abonner. Dans ce cordes, nous voulons aborder rapidement à la question de la sécurité. La première règle de sécurité sur internet, c'est que vous n'apprendrez pas à faire des cordes sur internet. Et la deuxième règle de sécurité sur internet, ne serrez pas comment vous voir. Comme on l'a déjà dit, aller voir les gens, il n'y a rien de mieux que d'aller voir les gens. Les vidéos sur YouTube, c'est très bien, ça permet de vous inviter à faire des cordes, et vous n'apprendrez pas à faire des cordes sur internet, ni à faire du vélo, ni à faire de la natation, ni à faire du cheval, ou du foot, ou du tennis. Aujourd'hui nous allons continuer la série sur la sécurité On va pas vous faire un cours de biologie Donc vous aurez pas de doctorat en médecine à la fin de cette vidéo, désolé On ça va pas en parler de bail un petit peu évident Mais parfois les choses vont s'en dire mais elles vont bien en le disant On évite les articulations mais Quoi que c'est pas si évident que ça, si on l'a si pas fait on sait pas Alors, un truc et astuce pour les, pour les articulations, je vous montre là Pour les hommes, parce que j'ai même plus grand. dents On fait ça à peu près, là, et on évite toute cette zone là Et pour Valérie qui est une femme, donc elle est un plus petite, Vous écartez un petit peu les doigts, comme ça et du coup, voilà, ça fait à peu près, on euh, est sur la même zone, voilà, Valérie... Sa zone à Valérie et sa zone à moi sont à peu près les mêmes, donc globalement, donc, En tant que femme, parce que vous avez des plus, des plus petites mains, c'est pas sexiste de dire... Que... Ça dépend si vous êtes constitué plus large, mais bon, c'est l'idée En tant que femme, parce que vous avez des plus petites mains, en règle générale, c'est une généralité... Donc les doigts écartés, vous évitez cette zone-là, puis moi, en tant qu'homme, je mets mes mains ici, ça fait à peu près la même, la même zone. Évite, là, les articulations, ici, le, le coude, euh, pour euh, l'épaule, pareil cette, cette, cette, cette épaisseur-là vous évitez euh, vous allez plutôt vers le bas, vous évitez cette, par cette partie haute donc en fait hein, il reste ça, il reste ça voilà ce que vous pouvait aller le poignet aussi, pareil, on évite un petit peu cette zone-là euh, pour le genou ben, identique, on met cette zone-là on va aller à sa petite main dessus avec une doigt écarté ça va à peu près la même zone, coup, on a toute cette zone-là vous évitez de placer les cordes euh, sur l'articulation delle elle-même euh, le pli de laine Idem, on met la main sur la, le pli de laine, on est vite là, pour ça que le shorty c'était une bonne idée. Et si vous le faites, vous allez vite vous rendre compte que ça va pas. Ensuite, deux choses qui qui sont sensibles chez Valérie, c'était le tibia. Alors, chez moi, effectivement, nous on fait des cordes, il y a plein de gens qui font des cordes, mais bon, ça fait facilement mal. Bah les joueurs de foot on la protège tibia, il y a un indice. Chez moi, bah, c'est fort sensible. On, on le fait quand même, mais on fait, on, on a notre technique. <rire> on, on met plusieurs cordes euh, et puis il sert pas trop au principe. Bah, le, le tibia, c'est que c'est un os directement. Donc euh, sur le tibia, on a rien. On a un petit peu de peau, mais rien du tout. Ouais. Derrière, on a un muscle. Et puis la malléole, les malléoles, il y en a deux. La malléole, ouais. Ah, ça, ma ça, ma ça fait vite mal. Et euh, le carpe aussi, les os du de dessus peuvent faire mal. C'est des os, les os ça fait mal. Moi ouais, le tendon, là, la chimie, j'aime pas du tout. Et on rentre aussi sur le cadre de l'articulation. Je vais essayer ça comme ça avec le la première. Voilà. Là ici, moi je mets la main ici. Valérie, sa petite main. Voilà. voilà. Donc, ça va être préparer. On évite plutôt au-dessus. Voilà. Et puis le pied, euh, en règle générale, plutôt évitez-le. Comme pour les poignets, évitez-les. C'était euh, l'anatomie rushée en 30 secondes. On a fait à peu près le tour Non, on a oublié l'essentiel Ah oui <rire> le... c'est tellement évident C'est tellement évident qu'on l'oublie Donc, qu'est-ce qu'on a oublié Valérie Le coup. Le coup. Donc, en principe, cet organe-là, il, euh, il est important Chez la plupart des êtres humains, cet organe-là est important Donc, on y fait attention Donc, on évite, ben voilà, et vous prenez la main donc, Toutes ces parties-là, on évite Les corps autour du coup, c'est entre guillemets très fun à, à regarder Ça peut donner envie de s'amuser Mais c'est pas une bonne idée du tout, du tout. Il y a suffisamment d'accidents chez nos plus jeunes qui mmh. jouent au jeu du foulard et compagnie mmh. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois Il y a des décès, a eu... on sait que c'est dangereux ah. Et finalement, de temps en temps on peut voir des photos, des photos avec des cordes C'est ça, bon, ce sont des gens qui font des cordes, ils en passent plusieurs Ce sont des photos et c'est juste une photo, de la, corde. la corde ne reste pas longtemps Dans une séance, la corde peut rester longtemps Donc, Dans le cadre de je débute, j'y connais rien, ouais, cest vite voir, Et éviter le coup Et dans tous les cas, ben, ne montrez pas cet exemple dans tous les cas. Plutôt une bonne idée. Je crois que cette fois on a fait à peu près le tour. On a à peu près tout dit. Je crois si on a oublié quelque chose, c'est une vidéo courte. Ben, c'est normal, on a forcément oublié des choses. Et comme on vous l'avait dit, ben, vous n'aurez pas votre doctorat en médecine au 2 de 3 minutes de vidéo. Donc euh, si vous voulez ajouter quelque chose, les commentaires. Et puis. Merci de nous avoir regardé. Au revoir, au revoir.